Ok, donc euh, bonjour à tous et bienvenue sur euh, ce talk euh, Chaos Engineering, où comme prévu, on vous propose de torturer votre application avec des tests de chaos. On est ravi d'être parmi vous et puis merci à Vox Days euh, pour, euh, pour l'invitation. On est deux passionnés du sujet, euh, Quentin et moi-même. Quentin qui était sur des, des systèmes distribués maintenant sur, sur du big data et moi qui étais sur des, des sujets de, de migration SaaS. On veut aujourd'hui partager avec vous ce qu'on pense être un sujet d'avenir, le Chaos Engineering, et on va vous présenter un outil qui s'appelle OctoShield. Donc on est sur un format Tools in Action. Oui, évidemment au cœur de, de, cette, de cette session on a une démo, mais il faut quand même que je vous donne un peu, un peu de contexte, on fera une intro, puis on essaiera de, de sortir une conclusion de ce speech pour que vous ayez envie de retourner dans vos, dans vos sociétés respectives avec des... L'envie de déployer du Chaos Engineering chez vous également. Je vous propose, une fois n'est pas coutume, de prendre comme fil rouge l'aéronautique pour, pour parler Chaos Engineering. Alors vous, dans vos entreprises respectives, vous avez un, un système, un service, un produit, et votre job, ou en tout cas le job de votre, de votre équipe, c'est de l'avoir en prod up and running. Le service que nous propose l'aéronautique, c'est de nous transporter d'un point A à un point B, et vous serez d'accord avec moi qu'on aimerait bien y aller, y arriver à ce point B. Donc on ne va pas vouloir avoir de panne sur notre, sur notre avion. Euh, mais qu'est-ce qui se passe si, alors qu'on est dans notre, dans notre vol, on percute des oiseaux migrateurs Qu'est-ce qui se passe si on est obligé de passer dans un nuage d'orage, un cumulonimbus Qu'est-ce qui se passe si on a une panne réacteur Si on a un souci avec le, le carburant et que mais, nos, nos réacteurs ne sont plus capables de, de, de fonctionner à cause de ça. Qu'est-ce qui se passe si on a des problématiques de congestion à l'aéroport, que ce soit côté taxi pour le check-in ou l'enregistrement des bagages ou euh, décollage et atterrissage des, des avions Bon, vous me voyez venir avec cette idée. Ce, que je veux vous ce dont je veux vous parler, c'est euh, ce que je veux vous montrer, c'est une métaphore pour euh, le, le chaos ambiant qu'on a dans un environnement particulier, ici l'aéronautique. Alors. Évidemment, tous ces cas, ils sont prévus et ils sont testés pour, pour valider, pour certifier les appareils avant de passer en production. Et ce, suivant des cahiers des charges très stricts, c'est ultra poussé et commun dans l'industrie. Ici, c'est une sorte de, de canon à neige pour valider que les, les, les turbines, les réacteurs de l'avion sont quand même capables de fonctionner malgré un environnement givrant. Alors oui... Finalement, c'est une évidence. Vous n'auriez pas envie de monter dans un avion qui ne soit, qui soit pas testé. Là, c'est un, un canon à poulet pour valider que pour mon histoire d'oiseau migrateur, le, le, le moteur fonctionne toujours. Et si c'est une pratique courante dans l'industrie, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de s'inspirer de cette démarche dans notre métier, L'IT mettons les avions de côté, on n'était pas là pour ça. Euh, vous vous rappelez de mes petites icônes que je vous ai montrées tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, le chaos euh, Qu'est-ce qu que ce serait le chaos dans nos environnements à nous Alors, ça peut être de la saturation, euh, espace 10, mémoire ou, euh, ou, ou processeur. Ça peut être des des histoires de cascades de panne avec des cas de surcharge. Par exemple, vous avez un service qui est, qui, est, qui est défaillant, et à côté de ça, vous avez une, appli, une application qui jusque-là est saine et qui va se mettre à empiler des, des, des requêtes, blinder un buffer et elle-même euh, devenir défaillante. Ça peut être du crash applicatif, des bugs OS, des, des bugs serveurs, parce que oui, ça arrive, et des fois en simultané, et on, on sera d'accord que ça n'arrange pas nos affaires. Ça peut être des problématiques réseau, euh, que ce soit du hardware avec des cartes réseau qui, sont, qui peuvent être défaillantes, ça arrive et je pense que vous le savez, ou euh, des, des questions de paramétrage qui vont générer des erreurs de routage. Et pour revenir sur mes histoires de congestion à l'aéroport, eh il y a d'autres facteurs externes que vous ne maîtrisez pas, euh, notamment parce que ce n'est pas votre infra à, à vous. Alors, en plus des pannes qu'on vient de voir, on a gagné en complexité. On est passé d'avions en carton et en papier mâché à des rafales d'une technologie extraordinaire. Et au même titre que les avions, ils sont, nos systèmes à nous sont passés euh, de monolithes faciles à contrôler, alors je ne veux pas forcément vous parler de Netscape, mais plutôt de l'époque de, de Netscape. On est passé euh, de monolithes faciles à contrôler à des architectures microservices distribuées, des infra hybrides, euh, designées pour scaler, ou en tout cas faire face à des, des variations importantes euh, de trafic, et donc en bas à droite, ce que vous voyez, c'est une Desta qui représente les interactions entre microservices de Netflix. Et nous, architectes, on n'est plus capable de voir ça dans son ensemble, on n'est plus capable de maîtriser ça dans l'intégralité. Et si tenté qu'on puisse imaginer quel type de panne on va avoir ici, qu'on pourrait avoir ici, on n'est plus capable d'imaginer les les cascades de pannes qui vont pouvoir se passer à la suite de ça, les impacts qu'une panne va avoir sur notre architecture. Alors pourquoi générer du chaos On sait qu'il y a un risque que ça tombe, et on se protège avec des redondances, mais dans la pratique, on ne teste pas, ou en tout cas, pas assez. C'est vrai pour du cloud, c'est vrai pour Cube ou pour, pour Swarm, et on fait confiance à un outil, mais on n'est pas à 100% sûr. Vu de notre fenêtre, c'est le pire, en tout cas, c'est pour les problématiques réseau, qui, à nos yeux, c'est la partie la plus complexe à monitorer et à solutionner. Et enfin, même si les outils sont conçus pour être résilients, il y a souvent des problèmes de configuration. Et c'est justement ce qu'on vous propose de tester aujourd'hui. On vous propose d'aller torturer des bases de données. Donc, Pour rester dans le thème... On vous a euh, déployé une stack, euh, une, une marketplace de billets d'avion, au même titre euh, que l'expérience que vous avez pu avoir avec les, les marques que vous voyez euh, ci-dessous. Euh, on vous propose de vous mettre dans la peau d'une agence de voyage en ligne. Attention les yeux, voilà l'extraordinaire marketplace qu'on qu qu vous, qu vous a montré, euh, qu qui est disponible aujourd'hui. Vous pouvez vous loguer dessus d'ailleurs, c'est live et vous pouvez vous mettre sur demo.octochile.com pour jouer avec vos téléphones et voir comment, alors qu'on va générer du chaos sur la marketplace, ça va réagir. Et côté archi, voilà ce qu'on a mis en place. Donc on est sur une archi 3 tiers classique sur AWS qu'on a dispatché sur deux data centers. Vous avez un load balancer qui va attaquer en round robin, donc en 50/50 -50 sur Londres et sur Francfort. La web app, elle, est redondée sur les deux data centers et en back-end, elle requête sur euh, un cluster Cassandra, trois nœuds sur chaque data center. Bien, on a notre contexte et on a envie d'aller plus loin dans, dans le chaos engineering. Donc, comment est-ce qu'on attaque, euh, comment est-ce qu'on avance là-dessus, par où est-ce qu'on commence On vous propose une petite démarche perso pour faire le, le premier step. Donc, étape numéro 1. Euh, définir un objectif métier ou business. Euh, vous comprenez bien qu'un réseau social, ça n'a pas les mêmes besoins qu'une banque. Dans notre cas, certes, c'est flou, mais disons qu'on veut gagner en résilience. Étape numéro 2, définir un objectif fonctionnel en face de euh, l'objectif métier. Vous voulez émettre des hypothèses par rapport à un steady state. Dans notre cas, on dit, on veut, si on perd une base de données, on ne veut pas qu'il y ait d'impact. Et vous avez une seconde question qui est de la détection de panne. Est-ce qu'on va être capable de voir qu'il y a le feu quelque part dans notre, dans notre infrastructure Alors là, on aura le nez dessus, donc ce n'est pas le, le sujet, mais chez vous, ça peut être un, une question importante à se poser en tout cas. Troisième étape, niveau de service. Dans notre cas, on imagine, on veut, on est, euh, on est, on est, <rire> est confiant dans notre solution, on ne veut pas qu'il y ait d'erreur et on veut qu'on ait des, avoir des latences qui soient raisonnables. Dans notre cas, pourquoi pas inférieure à une demi-seconde Quatrième étape des conditions d'abandon, parce qu'on ne veut, veut pas juste insuffler du, euh, du chaos plus que ça, Je veux dire, le but ce n'est pas juste de casser, euh, ou en tout cas il faut contrôler ce qu'on fait, donc dans le chaos engineering on a des, un sujet de rollback qui va nous permettre de contrôler un blast radius et d'éviter d'aller euh, trop loin dans, dans nos cas, en tout cas de faire tomber tout notre système. Par exemple, ce qu'on pourrait dire, c'est si mes taux d'erreur dépassent les 5%, j'arrête mon taux et je reviens à un steady state. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va le limiter dans le temps. Donc, revoici notre architecture. On veut la tester suivant la démarche que je viens de vous montrer. Donc, il y a plusieurs outils qui existent dans le chaos, dans le chaos testing. Ce n'est pas C'est pas nouveau. Il y a plein d'outils open source, mais qui sont, selon nous, euh, techno-spécifiques et qui demandent un environnement euh, particulier. Et puis, en plus, c'est un effort pour, pour déployer chez vous. Donc, on vous propose tout de suite la solution euh, en ligne SaaS d'Octoshield. La philosophie de, cette, euh, de ce système, c'est qu'elle est simple. Ça reprend la majorité euh, des cas de chaos et c'est gratuit jusqu'à une certaine limite, mais pour commencer, c'est quand même pas mal. Ça vous permet de piloter, d'orchestrer des cas de pannes. Et alors, comment est-ce que ça fonctionne Vous déployez des agents sur chacun des nœuds de votre, de votre système. Une particulière de ce produit c'est que vous allez pouvoir injecter du trafic utilisateur, parce qu'on ne veut pas juste casser pour casser, on, on, on veut également valider un comportement de votre, de votre système. Et le fait d'injecter du trafic utilisateur, ça va pouvoir vous faire remonter des informations en temps de latence et en nombre d'erreurs. Une fois que tout ça est paramétré, vous allez pouvoir générer des pannes. Dans notre cas, on va tuer une base de données. Et on va voir ce que, la, ce que la plateforme nous sort en termes de, de rapport de résilience. Bien, première étape, vous vous connectez sur le site, vous créez votre compte, vous vous loguez à la plateforme. Deuxième étape, comme je vous expliquais, vous installez les agents. C'est juste un binaire à installer sur vos serveurs ou à déployer sur vos, sur vos containers. Troisième étape, il y a un paramétrage à faire de ces agents. Ce que je veux attirer, je veux attirer votre attention sur le système de tag qui vous permet de spécifier... Qu'est-ce que vous avez comme service, sur quel data center, sur quelle région vous êtes déployé Ça vous permettra de faciliter l'implémentation des, des tests. Le but, c'est d'identifier facilement les instances sans avoir à manipuler l'IP ou les noms de domaines qui sont illisibles et changeants. Et voilà, vous êtes prêts pour, pour du chaos. Et je laisse la parole à mon collègue Quentin pour rentrer sur la plateforme et lancer le test. Que ouais. euh, donc je suis sur octoshield.com et je vais me loguer sur mon compte pour venir lancer mes requêtes de chaos. Alors je me logue sur la plateforme d'Octoshield euh, et cette première page c'est la page avec la liste des tests qui ont déjà été configurés. Mais avant d'entrer dans le détail et de voir un petit peu comment ça fonctionne, on va aller sur la partie système topologie qui nous permet d'avoir une visualisation de tous, les, de tous les agents qui ont été installés. Euh, donc vous vous souvenez, à chaque fois qu'on a euh, un serveur d'installé, on va déposer un petit binaire qui est un agent qui démarre, qui va se connecter automatiquement à la plateforme et qui va venir apporter ces informations. Donc là on retrouve euh, mes deux data centers, donc j'ai mon premier data center et mon deuxième data center, et mes deux applications web qui sont déployées sur chaque app, euh, data center, et mes trois nœuds Cassandra qui forment un, un, un data center Cassandra sur chacun de mes data centers AWS. On avait un système de tags, donc on retrouve les tags qui ont été mis dans la configuration des agents euh, en bleu ici. Donc là sur les tags on voit que par exemple j'ai une application qui s'appelle Cassandra et le nom de mon datacenter. Donc vous allez voir ça, ça va nous permettre tout à l'heure de pouvoir sélectionner plus facilement nos ressources euh, sans avoir à aller chercher les IP ou les, ou les, ou les noms de, de domaines des, des, des machines. Alors je retourne sur la page principale de, de Chaos Test et je vais venir créer un nouveau test directement avec vous. Donc on a, on a vu que le premier test qu'on va faire, euh, c'est venir faire un kill de, de base de données. Donc je vais lui donner un nom, kill Cassandra DB, et je vais lancer ça sur la pré-production. Donc ça c'est un système d'environnement pour être sûr qu'on n'aille pas casser la production, alors qu'on a juste envie de faire joujou avec la pré-production dans un premier temps. Euh, donc une fois que j'ai créé le test, on arrive sur cette page qui va nous permettre de définir un petit peu tous les enchaînements de chaos qu'on veut lancer sur notre système et ensuite la plateforme Doctor Shield va venir à orchestrer ce test pour piloter toutes les actions. Donc la première chose à faire, le premier, la première tâche qu'on veut ajouter, c'est un injecteur HTTP. Donc là, on va faire quelque chose de vraiment simple. Vous vous souvenez, on ne veut pas juste casser pour casser. Ça ne nous intéresse pas vraiment. Ce qu'on veut voir, c'est quand on casse, comment réagissent les utilisateurs. Donc le seul moyen de faire ça, si vous n'êtes pas en production, parce que vous ne voulez pas casser votre production dans un premier temps, ça demande un, un certain niveau de maturité. Si vous voulez lancer ça sur votre pré-production, par exemple, il faut forcément simuler un trafic utilisateur. Donc ce qui est bien sur, euh, sur Octoshield, c'est qu'on a directement... Euh, un module qui vous permet de faire des injections. Donc là, je vais aller taper demo.octoshield.com.products. Et je vais envoyer 100 requêtes par seconde. Donc ça, ça on va envoyer du trafic HTTP c'est fait avec Gatling. Donc on peut rajouter plusieurs URL, on a quelques options. C'est assez simple, si vous voulez faire un test d'un injecteur plus avancé, on a la possibilité d'injecter directement, d'envoyer un jar sur la plateforme, qui sera votre jar Gatling, avec, euh, si vous voulez faire par exemple, un chemin utilisateur plus complexe, avec un accès à votre panier, ce genre de choses, vous pouvez le coder, envoyer le jar, et simplement Autoshield va exécuter le jar pour vous. Donc on va envoyer ces 100 requêtes par seconde sur cette URL qu'on veut tester pendant, euh, allez, deux minutes, et on va sauvegarder cette première tâche. Là, on voit qu'on a une première, une première tâche simple, donc un injecteur HTTP qui va lancer des requêtes pendant 120 secondes. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va venir casser le système. Donc je vais créer une nouvelle tâche, et là, on a d'autres menus en haut au niveau des, au niveau des onglets. Euh, donc le premier, c'est tout ce qui est process, donc on peut faire des kill process, ça tombe bien, c'est ce qu'on veut faire, hein, on peut redémarrer des services. Euh, on peut faire des opérations sur le réseau, donc par exemple on peut bloquer le réseau d'un coup et faire vraiment un, un, comme si la machine s'était éteinte et, et, tout, et tout absorbé. On peut créer de la latence sur le réseau, on peut simuler de la perte de paquets, on peut limiter votre bande passante d'un coup, rajouter des règles IP, euh, IP table. On peut faire des opérations aussi sur toutes les ressources, donc euh, charger votre CPU, euh, remplir votre disque, créer des I.O., remplir votre RAM et voir si votre, si votre serveur se comporte correctement. On a des choses plus avancées avec des failures applicatives et des, des connexions sur AWS et Kubernetes. Donc je vais revenir sur la partie process et je vais venir faire un kill de mon process. Donc là, sur cette partie-là, on a la possibilité de remplir les tags. C'est ce qui va nous permettre de venir cibler sur quel nœud on veut exécuter nos opérations. Donc là, je tape par exemple Cassandra, je récupère mes nœuds Cassandra et je vais prendre uniquement le premier data center et je vais casser un seul nœud. Donc je vais sélectionner juste un nœud qui est le nœud de mon premier datacenter. Donc je vais lancer cette tâche de chaos après que mon injecteur ait démarré et je vais tuer le process qui s'appelle DSE module, alors DSE module c'est le petit nom euh, du process de Cassandra. Envoyer un kill moins 9 pour faire un kill brutal. Ce qu'on veut voir, c'est quand ça crache pour de bon, qu'est-ce qui se passe Et ensuite, j'ai une commande de rollback à taper. Donc la commande de rollback, elle est importante parce qu'elle va nous permettre de remonter l'état dans son système initial. Donc euh, si, euh, soit lorsque le test est terminé, soit s'il a été abordé en cours de route, par exemple si vous, utilisateur, vous décidez de, de venir stopper le test d'un coup, on va rejouer les commandes de rollback pour essayer de remonter euh, le système dans l'état initial. Et la dernière chose, c'est de rajouter un petit délai euh, de 20 secondes avant de lancer ce kill, l'idée c'est d'attendre bah, un petit peu qu'on ait de l'injecteur qui envoie du trafic, et 20 secondes après, on va faire notre kill-9 sur notre nœud Cassandra, et on va voir comment ça se comporte. Voilà, donc je sauvegarde, et là on a notre premier euh, test qui, est, qui a été créé, donc c'est vraiment, vraiment facile. Alors bien sûr, tout est, euh, tout est automatisable par, euh, par, IP et, par, par API, pardon, et on va lancer notre premier test. Alors là, quand ça tourne, c'est pas bon, ah si c'est bon. Voilà, donc je valide, et là, on a le premier test qui est, qui est parti. Donc là, ce test, il est vraiment simple, c'est juste un injecteur HTTP, et on tue un nœud Cassandra, mais on pourrait ajouter plein d'autres conditions, par exemple attendre un petit peu, ralentir le réseau, simuler des drops de paquets en même temps, casser un data center en entier, on fait vraiment ce qu'on veut. Donc on va voir ce qui se passe euh, sur ce test. Donc là, on a l'injecteur Gatling qui tourne, et au fur et à mesure, on va avoir les, les, les temps de réponse euh, qui vont apparaître. Alors, pour ne pas attendre les deux minutes, je vais revenir en arrière et je vais prendre un rapport que j'ai lancé juste avant avec la même configuration. Et on va voir ce que ça donne directement. Euh, donc là, on est sur notre rapport de test hein, qui a tourné il y a 10 minutes. On a fait un kill sur un des nœuds Cassandra et on voit qu'on a une erreur qui a été renvoyée. Donc, notre cahier des charges c'est d'avoir zéro erreur. On y est presque arrivé, mais ce n'est pas tout à fait bon. On, a, on, on pourrait faire mieux, en tout cas, on pourrait vraiment garantir qu'on a zéro erreur. Euh, donc, si vous êtes habitué à Gatling... Ce, ce menu doit vous être, enfin, cette courbe doit vous être assez, assez familière, c'est votre réponse en, en latence. Donc là, on voit à ce niveau-là qu'on a, euh, sur le petit flag, qu'on a lancé un start kill process. Euh, donc là, on a balancé le kill-9 sur le nœud Cassandra. On n'a quasiment pas d'impact sur les latences, c'est assez transparent. Et si on regarde ici le nombre de requêtes euh, en échec ou, ou en succès, on a, on a un petit, un, une petite erreur qui, qui se cache. Euh, C'est notre erreur qui est ici. Donc on est presque bon, on a presque 100% d'erreur, 100% de, de succès, mais on n'est pas tout à fait OK par rapport au cas des charges qu'on avait mis à, à l'origine. Et si je fais le même test, euh, alors là je ne vais pas vous refaire la configuration, mais au lieu de tuer un nœud Cassandra, je vais m'amuser à de tuer deux nœuds Cassandra, donc on va tuer un courant de nœuds Cassandra, on va voir ce qui se passe. Donc là, normalement, ce qu'on imagine, c'est que bah, comme on a deux data centers, si je tue l'intégralité euh, ou deux de mes nœuds Cassandra sur un même data center, bah, vu qu'on a l'autre data center, Cassandra c'est hautement disponible, on va avoir le trafic qui repart sur l'autre, on ne devrait pas être trop embêté. Donc ce qu'on voit quand on fait notre kill euh, de nos process, donc là je te mets deux bases de données, euh, on a des gros timeouts qui, qui partent, donc ça cap à 5 secondes parce que c'est la durée de mes timeouts. Et si on regarde les erreurs, en fait on a 50% de nos requêtes qui sont en erreur. Donc ça ça veut dire que si vous allez sur votre site marchand et que vous rafraîchissez la page, mais une fois sur deux ça vous fait un message d'erreur et une fois sur deux vous avez les, votre page de prix par exemple qui apparaît. Donc Octoshield, ça vous permet vraiment ça de créer vos tests et de venir consulter vos, vos, vos rapports. Euh, directement via cette interface. Alors, si on fait un peu un, un, un post-mortem pour, pour, voir, pour voir ce qui s'est passé et tirer des conclusions de, des, des deux petits tests qu'on a vus. Donc je vous rappelle l'architecture qu'on avait mis en place. On a nos deux data centers, donc Londres et Francfort par exemple. Et le premier test qu'on a fait, c'était qu'on voulait faire un kill d'une base de données, avoir zéro erreur et notre temps de réponse en dessous de 500 millisecondes. Alors là, c'est un échec parce qu'on a eu une erreur, donc on n'est pas parfait euh, et on pensait qu'on allait vraiment être parfait parce qu'on avait mis en place tous les bons mécanismes. Donc typiquement, euh, ce genre de problème, ça pourrait être par exemple qu'on n'a pas fait de retry euh, au niveau du connecteur Cassandra pour faire des retry si un nœud Cassandra tombe pour les taper sur le suivant. Mais plus, plus embêtant, vraiment plus, plus gros sujet, quand on a tué deux nœuds Cassandra, là on a 50% de notre trafic qui est, qui, qui est « donne. Donc là c'est vraiment impactant, et, et typiquement la solution ça pourrait être soit d'autoriser l'application de switcher sur l'autre data center, soit d'avoir peut-être un, un genre de circuit breaker sur la web app qui comprend que son data center Cassandra il est mal en point, et du coup s'éteint pour laisser l'autre balancer renvoyer la charge euh, intégralement sur l'autre data center. Donc après on peut imaginer plein d'autres tests, euh, je perds un data center, je reboot un data center, j'ajoute des latences entre mes data centers et, on, et le but du jeu c'est de voir comment votre système réagit, d'intégrer tout ça euh, via des API et de l'inclure dans vos cycles de build pour avoir, avoir un process automatisé et suivre dans le temps euh, bah que votre système reste résilient et répond bien à votre cahier des charges de chaos en fin de compte. Donc les, les, les points clés de, de, ces, de ces 25 minutes, euh, c'est sûrement que les pannes sont inévitables, ça arrive, il hein, n'y a qu'à voir, il y a deux jours, euh, Google Agenda qui est tombé, moi je ne savais plus quoi faire. Euh, Ce n'est pas parce que vous avez un système redondé qu'il est forcément résilient, et la seule façon vraiment de venir vérifier que votre, que votre système fonctionne bien, euh, bah, c'est de venir le tester. Donc on envoie du trafic utilisateur on tue des trucs, on casse du réseau, on simule des, des drops de paquets, on fait des restarts et on voit le résultat, on voit comment réagisse votre application et on voit si vous avez des erreurs côté, côté utilisateur. Voilà, c'est terminé pour nous. Euh, je vous invite à essayer Octoshield et à venir nous, nous donner votre avis. On est, on est friand de retour et de savoir ce que vous pensez de, de l'outil. Euh, je pense qu'il nous reste trois, questions, trois minutes pour les questions, euh, donc euh, n'hésitez pas et merci de votre attention. Oui, il y a une, une c'est une bonne question. Donc est-ce qu'il y a une version à héberger vous-même euh, Donc la réponse est oui parce qu'on a on, on, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui ont un petit problème de confiance à donner les clés de la maison à quelqu'un qui va casser leur système d'information, qui en plus est hébergé dans le sas, donc c'est un petit peu délicat comme sujet. Euh, donc ouais, c'est quelque chose qu'on peut déployer euh, directement en interne. Euh, les agents, ils sont disponibles les agents sont disponibles pour toutes les plateformes, Windows Server, Linux ou juste Alors, alors les agents sont disponibles sur Linux essentiellement. Ils ne sont pas disponibles sur Windows pour le moment, si c'est le, le fond de la question. Et après, on n'a pas testé toutes les distributions Linux, mais elles sont compatibles sur un paquet de Linux. Ouais. Okay, merci. On s'est focalisé. Bon, focalisé sur l'essentiel, ouais. Super. Ben, merci beaucoup pour votre attention.